Généralement, quand je suis sollicité pour parler du premier titre d'un jeune auteur, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Bien que les possibilités dans notre hobby soient presque infinies, il est somme toute plus rassurant, et moins risqué, de se lancer dans le grand bain du sociofinancement avec quelque chose d'assez classique, que ce soit dans le thème ou dans les mécaniques. Loin de moi l'idée d'ailleurs de dire que c'est une mauvaise chose. Or, pour leur première campagne, qui débutera dans quelques jours, les chèques de Fat Board Games ont décidé de voir grand, en poussant le concept d'asymétrie afin de vous permettre de jouer à Dieu et de ravager un monde tout mignon au gré de vos humeurs. Mais dans leur jeu, tout le monde n'incarnera pas une divinité et pour le bas-peuple est venu le temps de choisir son camp. Bienvenue dans le monde impitoyable de Statera. Statera est un jeu de gestion et de pose d'ouvriers pour 2 à 4 joueurs, dans lequel vous allez incarner au choix l'une des deux divinités régnant sur le monde, ou l'un des deux peuples qui l'habitent. A l'origine était le Néant, duquel émergèrent un jour les dieux dragons. Grâce à leur pouvoir, ils façonnèrent un petit bout de paradis qu'ils baptisèrent Statera et y insufflèrent la vie sous la forme de deux peuples, les pieux Faun et les belliqueux Chompas, regroupés sous l'appellation de Staterans. Tout aurait pu aller pour le mieux. Mais c'était sans compter l'irruption du dieu Ferun qui, arrivé comme un cheveu sur la soupe, se verrait bien en leader monothéiste de cette île enchantée. Incapable de s'accorder entre eux sur la répartition des terres célestes, Ferun et les dragons finirent par entrer dans un conflit sans précédent, entraînant les Staterans avec eux dans une lutte sans merci pour le contrôle du territoire. Chaque joueur va incarner l'une des parties prenantes de cette lutte d'influence dans un concept que les auteurs ont appelé la double asymétrie. Derrière cette appellation un peu pompeuse se cache en effet un système original, que l'on ne retrouve dans une certaine mesure que dans des jeux assez uniques comme Route. Dans sa configuration optimale, à 4 joueurs, deux participants vont incarner les deux divinités qui s'affrontent, tandis que les deux autres se verront confier la destinée des Staterans, les peuples vivant sous leurs joue, partagés entre leurs propres lutte de territoire et les désirs de leurs dieux capricieux. Là où la symétrie est double, c'est que chacun des deux peuples et surtout chacun des deux dieux, aura un gameplay relativement unique, divers atouts et conditions de victoire, de sorte que quel que soit votre rôle, vous aurez la sensation d'être une composante unique et particulière du monde de Statera. La partie commence par le choix d'un scénario dans un livret dédié, choix qui se fera en fonction du nombre de participants et de la durée souhaitée. Ces scénarios seront autant de variations dans la façon de jouer, car au-delà des nécessaires adaptations de mise en place liées au nombre de joueurs, chacun d'entre eux vise à proposer une expérience différente, du rush énergique en 60 minutes à la partie longue, stratégique et pleine de variantes pour 4 participants avides de diplomatie. Ce choix de proposer plus qu'une façon de jouer, au lieu d'amener une version standard et quelques modules éventuels, avait pu rebuter certains joueurs lors de la campagne de Shaolia par Bad Comet Games une partie de la communauté se plaignant de devoir constamment réexpliquer des règles et ajouter ou enlever des éléments, sans pouvoir profiter d'une expérience classique et homogène. Gardez donc à l'esprit que Statera est modulaire jusqu'au bout, et qu'il exigera de votre groupe un minimum d'implication pour atteindre son plein potentiel. Chacun des modes de jeu suggère une mise en place de l'univers de Statera, mais les joueurs les plus expérimentés seront libres de le façonner selon leurs désirs. Le Monde, composé de trois plateaux recto verso, offre une grande diversité de lieux, d'environnement et de possibilités tactiques. Au centre de ce monde sera placée la balance de Statera, servant aux dieux en guerre à mesurer leur influence auprès des deux tribus, afin de déterminer lequel des deux héritera de la victoire. Dans son concept, le projet peut faire penser à l'excellent Hank d'Eric Lang, mais vous allez le voir on y ajoute ici une bonne dose de Game of Thrones. Chaque faction du jeu étant asymétrique et cette review ne pouvant durer une heure et demie, je vais tâcher en quelques mots de vous expliquer les spécificités de chacun. En plus d'éventuelles règles particulières, tous les scénarios, appelés histoires, comporteront une condition de victoire pour chaque camp. De manière générale, il est donné un objectif aux deux dieux, comme avoir un certain nombre d'adorateurs, et si à la fin de la partie aucune des deux divinités n'a atteint ce but, c'est l'un des peuples, l'un des Staterans, qui obtiendra la victoire selon une autre condition, comme par exemple avoir le plus de bâtiments. Cette idée est fondamentale puisqu'elle implique que les deux tribus doivent conjointement s'assurer qu'aucun des dieux ne réalise sa condition de fin de partie, tout en s'assurant de remplir la sienne. Game of Thrones je vous dis. Relativement similaires dans leur fonctionnement, ces deux tribus vont à leur tour effectuer un certain nombre d'actions, modifiées par des cartes qui leur sont propres. Il s'agira d'abord de gérer les naissances, soit de mettre sur le plateau un meeple à côté de chaque bâtiment en votre possession. Ces habitants peuvent être soit athées. Et se trouver au milieu de chaque village, soit croyant s'ils sont générés à côté d'un temple. Dans ce cas, ils apparaissent dans la zone du dieu qu'ils vénèrent. Viendra ensuite la phase d'action, assez intéressante car elle crée l'asymétrie sur la durée. Chaque peuple a à sa disposition une main de carte représentant des actions possibles, et il choisira au fil de la partie lesquelles rendre actives en les posant à côté de son plateau. Ainsi, les participants pourront améliorer ou débloquer les actions dont ils ont besoin et rendre les parties dynamiques. L'essentiel de ces actions sera composé de déplacements en territoire neutre ou allié, de construction de bâtiments dans les zones athées, attention cela vous demande de sacrifier des habitants, ou d'attaques directes du peuple ennemi. Les batailles sont gérées à la manière du jeu Hank auquel j'ai déjà fait allusion, c'est-à-dire en comptant un point par figurine en combat, bâtiment compris, auquel on ajoute des cartes propres à chaque camp que vous pourrez choisir de jouer ou de conserver pour une bataille ultérieure. Les conséquences de ces batailles sont nombreuses pour toutes les forces en présence, j'y reviendrai. Pour l'instant, retenez simplement que le camp vainqueur garde sur son plateau autant de meeples et de bâtiments de son choix que la différence entre son score de combat et celui de l'adversaire. Ainsi, il peut être intéressant d'investir des cartes même sur un duel perdu afin d'infliger un maximum de pertes à son ennemi. Enfin pour chaque village dont la zone centrale, la zone AT, dispose de tous ses bâtiments, les Staterans piocheront une carte événement, qui leur permettra à la fois de générer de nouveaux habitants, et de choisir une action bonus. Côté dieu, c'est un peu plus technique. Leur objectif est de convertir un maximum de Staterans à leur cause, de les sacrifier, et d'utiliser leurs âmes pour servir leur dessein. Ainsi ce sont les dieux qui construisent les temples, de chaque côté de la zone athée des villages, générant mécaniquement de nouveaux adeptes lors des phases de naissance des deux tribus. Cette récolte d'âmes se fait en deux temps, quand un adepte meurt, que ce soit à la suite d'un combat ou en sacrifice à un dieu, son âme rejoint le sanctuaire de la divinité en question. Les athées eux retournent dans la réserve de leur propriétaire. Ces âmes sont en quelque sorte la ressource principale des deux dieux, qui pourront soit les utiliser pour les mettre dans la balance, ce qui est sous une condition de victoire, soit les dépenser pour améliorer leurs actions, soit même les consommer pour chasser un légat adverse d'un village. Balayons maintenant rapidement les différences entre les deux entités célestes. Les dragons se reposent beaucoup sur leurs légats, leurs incarnations physiques en statera, pour asseoir leur domination. Pendant leur tour, ils pourront poser ou améliorer ces meeples en dépensant des âmes de leur sanctuaire, ce qui donnera à chacun d'entre eux de puissantes actions spéciales et leur permettra de compenser le fait que leur nombre est limité. Ferun, lui, dispose en début de partie du choix de son incarnation, lui octroyant d'office un pouvoir spécial. Il effectue à chaque tour autant d'actions qu'il a de légas sur le plateau, ce qui va le limiter au début du jeu, mais en contrepartie, il peut en poser jusqu'à 5, ce qui va le rendre redoutable à long terme. A l'inverse des dragons, qui améliorent, nous l'avons vu, leur nipple grâce à des âmes, Ferun va stocker ses adeptes défunts sur son plateau afin de débloquer un grand nombre d'améliorations et de pouvoirs passifs. Une fois à plein potentiel, il est particulièrement difficile à arrêter. Nos deux dieux vont, pendant leur tour et en fonction des limitations propres à chacun, effectuer des actions relativement similaires, soit bâtir des temples, sacrifier des adeptes, redistribuer leurs âmes sur leur plateau ou sur la balance, et éventuellement chasser les légats ennemis de leur position. Notez qu'ils peuvent eux aussi piocher des cartes événements, donnant au jeu une tournure très thématique puisque c'est le dieu révélant la carte qui imposera aux Staterans les actions à effectuer. Vu de loin et sachant que j'ai tâché d'être synthétique, le déroulement du jeu peut encore vous paraître un peu obscur. Pourtant les règles, écrites sous forme de versets bibliques, sont relativement élémentaires et la complexité découle plutôt du nombre d'imbrications et d'interactions possibles entre les factions. Pour bien comprendre l'intérêt du titre, je vous propose un exemple qui, ayez en conscience, est très simpliste. Partons de l'un des scénarios les plus élémentaires, qui dit qu'à la fin de la partie, un dieu ayant trois staterans sur sa balance l'emporte, et que si aucune divinité n'atteint l'objectif, le peuple ayant le plus de bâtiments est déclaré vainqueur. Partant de ces conditions, chaque joueur a plusieurs options. Les Staterans évidemment vont tenter de construire un maximum de bâtiments en tentant de garder quelques meeples en vie pour aller détruire ceux de l'adversaire. Mais à leur tour, les dieux et leurs légats vont s'évertuer à transformer certains de ces bâtiments en temples qui généreront par la suite des adeptes. Et ces adeptes, s'ils meurent au combat, iront dans le sanctuaire de leur dieu, leur donnant avec le temps la possibilité de placer trois âmes dans la balance et de l'emporter. Toute la subtilité sera donc, pour les deux peuples de Statera, de ne pas se battre aveuglément afin de ne pas envoyer trop d'âmes aux divinités, tout en conquérant suffisamment de territoire avec leurs athées pour valider leurs conditions de victoire, à savoir avoir le maximum de bâtiments. Vous commencez peut-être à le comprendre, tout en stratégie et en diplomatie, Statera va plus loin que la simple pose d'ouvriers. Aucun dieu, aucun peuple ne peut l'emporter sans le concours même temporaire de ses adversaires, l'enjeu étant de faire en sorte qu'il vous aide un maximum sans forcément s'en rendre compte. Modulaire dans ses scénarios et dans son déroulement, grâce à la possibilité pour chaque camp de personnaliser ses actions et son expérience de jeu, le projet est hautement rejouable pour peu que vous ayez autour de vous un groupe prêt à s'investir au-delà de la partie découverte. Simple dans ses concepts mais riche dans ses interactions, Statera pose la question de sa stabilité et de son équilibrage à long terme, des paramètres qu'il met difficile d'évaluer avec un prototype et des règles incomplets. L'éditeur a fait le choix de rendre les Staterans plus faciles d'accès et élémentaires à jouer que les dieux qu'il veut réserver aux experts. Cette orientation, louable dans le fait qu'elle permet d'inclure tous les niveaux autour de la table, pourrait frustrer les groupes plus homogènes dans leur expérience, la différence de complexité pouvant frustrer les participants incarnant les deux peuples. Car souvent les deux tribus ne gagnent que par défaut, c'est-à-dire si les dieux n'ont pas atteint leur objectif, et cette asymétrie assez tranchée sera à mettre dans la balance quand il s'agira de déterminer si le jeu est fait pour votre groupe. On peut malgré tout louer l'audace et les nombreuses bonnes idées qui parsèment cette campagne. La balance d'abord, élément plus cosmétique qu'indispensable, est annoncée démontable et en bois, ce qui change des sempiternelles structures en carton qui s'abîment vite et se rangent difficilement. Si la DA comme la symétrie rappelle vaguement route, le thème dénote par sa violence tant vous incarnerez des dieux assoiffés de pouvoir, sans aucune pitié pour un peuple dont la dévotion est loin d'être inconditionnelle. Ne vous laissez donc pas tromper, le titre est résolument adulte. Difficile ensuite de ne pas apprécier la volonté de l'éditeur de mettre les joueurs au centre de l'action. Si chacun a ses cartes, ses pouvoirs, de nombreuses phases de jeu seront résolues par des paris ou des négociations en plus des inévitables discussions et conciliabules que l'évolution de la partie fera éclater. Si, comme l'excellent hégémonie, le titre brille de mille feux avec quatre participants, les auteurs n'ont pas oublié les tablées plus réduites, proposant plusieurs scénarios pour deux ou trois avec des configurations variables. Reste à évaluer le paramètre du temps d'attente entre les tours, qui prennent en complexité au fil du jeu et ne sont pas simultanés. Enfin, et quel que soit le nombre de plateaux, modules ou cartes débloqués pendant cette campagne, un constat paraît évident, Statera est un jeu qui sort de l'ordinaire. Et si l'éditeur réussit le pari de polir ses règles, d'équilibrer ses factions et de donner un vrai sens à ses multiples modes de jeu, alors il est indubitable que Statera marquera les esprits, ouvrant la voie à l'ajout de nouveaux peuples et de nouveaux dieux afin d'en faire une licence durable. Pour que ce vœu se réalise, le Tchèque a le choix du dieu vers lequel se tourner. C'est la fin de cette review de Statera dont la campagne commence dans quelques jours. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler d'une localisation que beaucoup attendent. D'ici là, prenez soin de vous, salut